Voilà, Mickaël, je te laisse la parole et puis, euh, eh bien, écoutez, très heureux de, de voir autant de monde présent aujourd'hui. Merci beaucoup, monsieur le vice-président. <rire> euh, donc, euh, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, euh, donc voilà, on a présenté l'association Ville Internet, qui est une association d'élus qui est transpolitique euh, et qui euh, adresse les questions du numérique dans les collectivités pour euh, rendre le service public euh, aux habitants. Euh, vous pouvez dans le chat euh, vous présenter, euh, dire euh, euh, où est votre commune euh, sur, dans l'Hexagone euh, ou euh, en Outre-mer. Euh, je pense que l'horaire permet à, à plusieurs fuseaux de nous rejoindre. <rire> euh, et, euh, et donc on va maintenant présenter plus concrètement... Comment se fait la participation au label? N'hésitez pas à poser vos questions au fil de l'eau dans le chat, et comme ça, à la fin des interventions, on essaiera de répondre au maximum à ce qui n'aura pas déjà été détaillé dans les interventions. Donc, vous l'avez vu, le label national Territoire Ville et Village Internet concerne toutes les régions françaises pour des communes et des intercommunalités qui sont de toute taille. Ça va du village à la métropole. Euh, la participation elle est annuelle et ouverte à toutes les collectivités membres qui souhaitent participer et la période de participation classiquement va de mars à novembre. Euh, donc là, euh, le label 2023, parce qu'il va être remis euh, début 2023, euh, la participation est ouverte depuis mars, à, date à, à partir de laquelle les collectivités peuvent déclarer en ligne leur participation. Donc vous pouvez le faire dès aujourd'hui, il n'y a pas besoin d'être déjà adhérent, d'avoir fini toute la partie administrative pour commencer à monter le dossier et déclarer sa participation. Donc à partir de ce top départ en mars, et là ce lancement symbolique avec le webinaire de présentation du 7 avril, les collectivités travaillent à constituer leur dossier de participation sous la forme d'un ensemble de fiches actions qui vont décrire les services qui sont rendus par la collectivité et ces services sont inscrits dans un référentiel partagé entre toutes les villes du réseau. Vous allez le voir plus en détail tout à l'heure. À la mi-novembre, un mois avant la réunion du jury, la participation au label est close. Et là, on va voir dans un instant ce dont il faut être assuré à cette date du 10 novembre 2022 pour la clôture. Euh, sur le site de l'association, vous pouvez découvrir euh, qui compose euh, le jury, euh, le fameux jury du label, un jury indépendant de scientifiques et d'experts qui a la charge chaque année euh, d'évaluer de, l'ensemble des dossiers et d'attribuer les fameuses arrobases que vous retrouverez ensuite sur les, sur les panneaux d'entrée de ville. Euh, et enfin, les labels sont remis aux collectivités participantes euh, au début de l'année suivante. Donc là, ce sera le 2 février 2023. Donc cette cérémonie, il y a un représentant ou une représentante de l'État qui permet la remise du label. et Elle se déroule de manière alternée, un coup en Ile-de-France et une autre fois dans une autre région. Cette cérémonie, c'est aussi l'occasion de communiquer autour de sa labellisation de manière synchrone pour toutes les villes au national, d'avoir un rayonnement dans la presse. Mais c'est aussi une rencontre, et on espère cette année pouvoir le refaire en présentiel à l'échelle, parce que c'est une rencontre des acteurs publics de l'ensemble du réseau de l'association, et ça permet de, de, de, une découverte mutuelle des actions menées sur d'autres territoires en matière de numérique citoyen. La participation en quatre grandes étapes donc la vue d'ensemble c'est pour la partie administrative la collectivité doit envoyer son bulletin d'adhésion et sera amenée à régler une cotisation annuelle c'est pas forcément dans un ordre chronologique que les choses peuvent démarrer en parallèle le deuxième point c'est donc l'inscription des élus et des agents dans la plateforme pour bénéficier pour chaque utilisateur de l'accès aux services de la plateforme ville internet c'est la mise en ligne des actions de la collectivité, qui permet à la fois le partage d'expériences et la participation au label. Et enfin, c'est une étape de validation de la participation à faire absolument avant la clôture du 10 novembre. Donc la collectivité vérifie les informations déjà saisies, les actualise si besoin et valide sa participation dans, depuis un espace dédié. Donc, on va voir ces quatre étapes de manière un petit peu plus illustrée. Pour la partie adhésion, c'est assez simple. Euh, depuis le, le site de l'association, il y a une page consacrée à l'adhésion. Vous trouvez ce bulletin euh, qui permet donc à la collectivité de devenir membre de l'association et d'acquérir un certain nombre de droits associés. Ce n'est pas uniquement pour la participation au label. Il s'agit aussi euh, notamment de l'accès aux coordonnées des acteurs qui sont inscrits ou référencés dans l'Atlas, euh, de la réception de publications et de courriels pour une veille sur les enjeux du numérique dans les collectivités, c'est aussi la possibilité de participer à des événements et aux instances de décision de l'association, comme l'Assemblée générale, bien sûr. Et cette adhésion permet de garantir un accès continu aux outils de partage des connaissances et d'évaluation mis à disposition par l'association. En termes de cotisation, c'est une cotisation annuelle qui varie en fonction du nombre d'habitants de votre commune. Il y a un plancher à 48 euros pour les plus petites communes, un plafond à 6 000 euros pour les villes ou 7 000 euros pour les... Les communautés d'agglomération de manière générale le calcul de la cotisation se fait avec un, un chiffre de 6 centimes d'euros par habitant donc euh, voilà vous pouvez re retrouver dans le bulletin tous les éléments de détail comme les coordonnées à donner ou les éléments euh, utiles pour la facturation chorus pro à laquelle je pense tout le monde est passé aujourd'hui Non euh, euh, sans douleur dans certaines communes mais euh, voilà, c'est un autre sujet euh, Deuxième, deuxième étape, donc l'inscription des acteurs. Euh, donc Pas besoin, euh, besoin d'avoir déjà terminé son adhésion pour s'inscrire sur la plateforme. Euh, il, est, euh, il est conseillé de s'inscrire à plusieurs, au moins un élu et un agent, pour pouvoir euh, avoir accès à l'ensemble des informations et euh, faciliter le partage euh, entre collectivités. Donc... Euh, c'est assez simple, on s'inscrit comme sur tout service en ligne avec une adresse mail professionnelle si possible, enfin en tout cas officielle pour la collectivité. Et puis on peut retrouver sa ville sur la plateforme. Toutes les, toutes les collectivités françaises ont déjà un espace créé dans l'Atlas grâce à l'Open Data. Donc vous pouvez retrouver votre commune et demander le rattachement à la collectivité. Euh, ce qui se passe c'est que l'équipe de l'association va modérer l'arrivée du, du, euh, du premier utilisateur sur la page de la collectivité et ensuite cette personne devient le référent et est autonome pour modérer l'arrivée euh, de, de nouveaux acteurs et actrices de, de l'internet citoyen à ses côtés euh, sur la page on rentre dans le vif du sujet avec la publication des actions donc euh, la, la collectivité met en ligne sur sa page les actions de politique publique numérique qui vont constituer euh, son dossier de participation au label. Donc, quand on crée une fiche action, il y a plusieurs champs. Pour la plupart, ils sont facultatifs. Ça va dépendre vraiment de chaque projet que vous décrivez, ce que vous choisissez de remplir ou non. C'est avant tout et aussi pour vous que les fiches actions sont remplies. C'est un travail de référencement qui doit être utile à la collectivité avant même d'arriver jusqu'à la phase d'évaluation par le jury. Donc, ces champs permettent de décrire la manière dont le numérique est utilisé pour rendre le service public. Les actions sont publiées directement dans l'Atlas, elles sont visibles publiquement par les autres collectivités, et ça permet l'accès, in fine, par les citoyens et les habitants. Euh, par exemple, après la cérémonie de la remise du label, ça permet de rendre visibles les initiatives qui sont associées à la, à la labellisation. Une fois que le panneau est en place à l'entrée de ville, euh, tiens, c'est quoi une ville Internet Et effectivement, ça peut rendre visible des actions qui, jusque-là, étaient euh, peut-être un peu dans le nuage ou dans un, un tiers-lieu qui existe bien... Euh, physiquement dans l'espace public, mais qui n'est pas encore connu de tous. Euh, voilà pour les actions. À noter, il y a certains champs d'explication qui sont réservés au partage entre pairs. Donc, par exemple, le champ euh, « recommandations », euh, ou encore certains détails sur les outils utilisés ou euh, des prestataires mobilisés pour une action euh, donnée, ces champs euh, sont réservés aux membres uniquement, et ça, ça facilite en fait le, le partage, euh, la mise en commun des retours d'expérience, euh, le fait de, de rester dans une bulle de, de partage d'expérience. Ces actions, une fois que vous en avez référencé quelques-unes, très vite, je conseille d'aller visiter la mosaïque. La mosaïque d'auto-évaluation, de, de, c'est toute la force de la plateforme Ville Internet, euh, parce qu'en recensant ces actions de manière unitaire, automatiquement, on alimente le dossier de participation au label dans cette vue euh, qui, euh, qui est assez transversale. Donc, comment ça se passe En fait, au moment de publier l'action, vous remplissez les champs qui sont totalement libres du point de vue du texte, mais vous devez choisir au moins un item dans le référentiel de 139 services qui sont classés dans ces 16 enjeux de politique publique numérique. Et donc, au fur et à mesure que vous indexez vos actions, vous allez construire une vue d'ensemble de la politique publique numérique. Retrouver, à retrouver dans cette mosaïque. Ça permet un, un miroir en fait, sur ce que fait la collectivité en matière de numérique pour le service public. En général, c'est vraiment utile pour, pour donner la base d'un autodiagnostic co-construit par les acteurs qui participent sur la plateforme. Et C'est ce même outil, ce même dispositif qui sert au jury pour l'évaluation dans le cadre du label. La dernière étape, c'est de valider le dossier. Donc, c'est assez, assez simple, mais je, je préfère le rappeler dès le, avant de se lancer euh, qu'il faut cette confirmation, puisque euh, comme la plateforme, vous l'avez vu, permet de participer à des actions au fur et à mesure de l'année, euh, même si on décide de ne pas être évalué cette année-là, on peut commencer à, à publier des actions. Donc, il est important pour l'équipe d'avoir une confirmation officielle que euh, le dossier est à transmettre au jury une fois euh, arrivé à la date de la clôture de la participation, cette année le 10 novembre vous pouvez néanmoins valider votre dossier bien avant cette date c'est une confirmation et en fait une fois que le dossier est validé vous pouvez continuer à alimenter à mettre à jour vos actions et le dossier sera actualisé automatiquement jusqu'à la date où l'export sera réellement réalisé pour l'envoi au jury donc vous retrouverez sur votre sur votre espace, cette entrée de menu label euh, qui vous permettra de relire un petit peu tous les éléments déposés euh, de manière séquentielle. Ça vous permettra aussi de commenter euh, le processus de participation pour donner votre avis à l'équipe et au jury pour qu'il y ait une amélioration continue qui s'adapte aux besoins des collectivités. Euh, et le, voilà, le dernier écran, c'est ce, ce bouton de validation du dossier que vous retrouverez euh, avec un petit mail d'accusé de réception euh, qui rassure tout le monde une fois qu'on qu qu pense à être prêt à rendre sa copie. Voilà. Euh, ben je propose, euh, donc vous recevrez euh, non seulement le lien de rediffusion du webinaire, mais aussi euh, ces diapositives, comme ça vous pouvez euh, retrouver ces liens vers euh, les ressources euh, essentielles, du bulletin d'adhésion, de la page pour inscrire un acteur, le règlement complet du label pour rentrer dans, dans le détail, euh, et bien sûr euh, le moyen de contacter l'équipe pour, euh, pour les questions de, de deuxième niveau après avoir euh, euh, expérimenté euh, sur la plateforme. Et euh, l'idéal maintenant, ce serait d'aller sur le terrain, euh, pas de rester dans le nuage de la plateforme, mais bien de voir comment dans une collectivité, euh, on peut euh, organiser euh, la participation au label. Pour ça, j'invite Magali Vacherot euh, à nous rejoindre. Elle est euh, référente pour la ville de Gentilly. Elle est responsable du pôle communication numérique pour, euh, pour cette ville, qui participe au label depuis de nombreuses années et qui a une nouvelle fois... Euh, était labellisé 5 cette année avec le titre de Territoire d'excellence numérique. Donc, bienvenue parmi nous Magali, je te laisse prendre la parole pour les collectivités. Très bien, merci beaucoup. Donc, bienvenue du terrain. Euh, donc, je suis effectivement Magali Vacheron, je travaille pour la commune de Gentilly, où je travaille au service communication. Donc, Gentilly, c'est une commune de 18 000 habitants, on est en zone urbaine. Euh, donc, les exemples que je vais vous donner, l le retour d'expérience que je vais vous donner, 10 ans d'expérience de la Belle Ville Internet. C'est un retour d'expérience particulier, mais à mon avis, la plupart des remarques que j'aurais à faire, elles sont transposables pour des communes rurales. Alors, donc, 10 ans de candidature Ville Internet, et ce que j'en retiens, c'est que c'est très intéressant en fait, d'être référent de Ville Internet pour une commune, parce que en fait, vous êtes en quelque sorte le chef d'orchestre. De cette candidature. Donc, toutes les informations, en tout cas dans, dans l'organisation telle qu'on l'a retenue à Lentini, où c'est moi qui centralise les informations, eh bien, tout passe, euh, tout passe par moi. Donc, ce que je trouve très intéressant, c'est que ça permet d'avoir une vision globale de ce qui se fait en matière de dynamique euh, à l'échelle de la collectivité. Et euh, ce qui est intéressant, c'est qu'au fil des années, vous avez des, des connexions euh, qui se font, on comprend beaucoup de choses. Et euh, notamment, ce qu'on comprend, c'est comment les, les, les thématiques euh, en fait, elles, elles, euh, et les services, du coup, euh, ils s'interpénètrent. Donc, c'est euh, très intéressant. Et donc, du coup, euh, quand on est référent d'une Internet, on est un peu un facilitateur. Euh, parce que parler de la candidature euh, d'une Internet avec les services, ou les collègues, c'est aussi leur permettre euh, d'apprendre euh, euh, parfois que euh, certains services euh, qui travaillent dans la même collectivité eh se posent les mêmes questions et que, eh bien, mine de rien, ça pourrait être intéressant de euh, tirer des ponts et de se mettre à travailler ensemble. C'est euh, quelque chose d'assez euh, beau à voir en fait. Euh, Michael, est-ce que ce serait possible de voir la mosaïque de Gentilly un peu en détail Alors, on va partir, non, sauf que. Mon écran n'est pas bien partagé, j'ai l'impression. Je recommence tout de suite. On va y voyager dans quelques secondes. <rire> voilà, donc là, on est sur le site de l'association. Euh, donc, on peut accéder à son portail depuis cette entrée. Euh, donc tiens, Je vais faire un petit tout petit détour par l'Atlas euh, pour découvrir un peu les interfaces donc voici la cartographie dynamique qui permet de retrouver euh, l'ensemble des actions euh, publiées par euh, par les villes sur la plateforme donc ça c'est une vue nationale on peut bien évidemment zoomer dans une région un département au niveau d'une collectivité euh, et filtrer les actions euh, comme ceci euh, on retrouve les, les enjeux dont j'ai parlé tout à l'heure euh, pour, et on peut filtrer les actions, par exemple, là uniquement sur le numérique éducatif euh, en Bourgogne-Franche-Comté. Euh, on peut aussi utiliser des mots-clés pour aller chercher, euh, euh, pour aller faire sa veille sur, euh, sur des sujets particuliers. Donc là, par exemple, je ne sais pas si je tape VPI, par exemple, il voilà, y a bien une, une, au moins une action euh, euh, dans, dans la région avec euh, la mise à disposition de VPI. Euh, et donc, on peut trouver, euh, on peut chercher euh, géographiquement également, on peut trouver la ville de Gentilly. Au sud de paris euh, que voici et euh, on va aller sur la page de la collectivité Donc, voici euh, l'espace euh, à la fois public de restitution mais aussi de participation pour, pour la collectivité on retrouve les actions publiées euh, donc voilà, dans d'autres onglets des, des, des informations sur la labellisation, les acteurs inscrits, etc. Euh, et donc voilà, tu voulais donc Magali que je oui. montre la mosaïque. J'y vais. Voilà, merci. Euh, très important la mosaïque. Alors pour vous donner une petite euh, idée de ce à quoi ressemble la candidature de vie internet euh, pour 2022, c'était 95 initiatives, donc trois nouvelles et euh, donc. J'ai pris le parti, on a pris le parti à l'antilly de euh, rassembler ces initiatives sur un document unique qui représente 231 pages de traitement de texte assez aéré. Alors j'en viens au conseil de participation, donc euh, j'en ai pour les trois grandes phases pour l'amont, pour le moment de la rédaction, de la réalisation de la candidature proprement dite, et puis pour le moment de, euh, euh, du. Du, de la proclamation des résultats et pour, et pour l'après. Alors, En amont, euh, cette mosaïque, euh, elle est très importante, notamment quand on est dans une première participation, euh, c'est très important de euh, s'imprégner de la logique de la mosaïque et de ses différentes thématiques euh, avec les services qui y sont rattachés. Euh, cette mosaïque, elle est utile parce qu'elle permet de faire un auto-diagnostic. et en fait, euh, ce que je trouve particulièrement intéressant, c'est que euh, elle permet de euh, du coup, de, de voir la diversité des services euh, qui sont rendus à travers une action euh, souvent enfin, parfois on, on, on pense euh, seulement à un aspect particulier d'une action alors que elle peut rendre plusieurs services euh, dont certains même étaient pas prévus au moment où on a décidé où on a réfléchi, réfléchi à l'action par exemple, quand à Gentilly, on a vocalisé le portail de la ville de Gentilly, la première intention qu'on avait, c'était de travailler sur la population handicapée et sur le handicap. Et au final, on s'est rendu compte que eh bien, cette vocalisation du site de la ville, eh bien, elle était aussi au bénéfice des seniors et des personnes ayant des difficultés avec la langue française. Donc, du coup, euh, finalement, notre vocalisation de portail euh, peut rendre plusieurs services et donc, du coup, c'est autant de services accrochés et qui vont être euh, actionnés dans votre modèle. Ensuite, euh, ce qui est important de, pour une première participation, c'est de bien penser à son calendrier. Euh, donc, que la collectivité soit petite ou grande, euh, il y a un moment où euh, certains services, certains collègues auront euh, besoin de vous transmettre des informations, et du coup, c'est bien de euh, leur demander l'information à un moment où ils sont peut-être un petit peu moins sollicités. Donc, à Gentilly, j'ai deux échéances. Euh, le mois d'avril, qui est un moment un petit peu plus creux que les autres, et la fin du mois d'août. La fin du mois d'août, alors c'est un petit peu tôt par rapport à la fin du, euh, du label, mais euh, ça, ça permet surtout de euh, ne pas se retrouver dans le grand coup de feu de septembre où on est tous très très débordés et où euh, les collègues seront un peu moins disponibles. Donc je préfère fixer une date limite euh, de retour de, des copies et des informations à la fin du mois d'août pour ensuite partir à la pêche à l'info sur les derniers éléments qui pourraient me manquer. Euh, c'est utile euh, d'associer, quand vous en avez une, euh, la Direction générale des services euh, qui euh, va pouvoir vous soutenir dans la demande justement de ces informations euh, auprès euh, des, des collègues. Et c'est toujours utile euh, eh bien, que la Direction générale des services soit au, au courant de ce travail de, de collecte d'informations. Euh, ensuite, pendant la rédaction et pendant la constitution de votre dossier. Donc évidemment, euh, chacun travaille de manière euh, différente, mais euh, donc on a des collègues qui vont euh, se sentir particulièrement à l'aise pour leur envoyer un fichier de traitement de texte avec les différents champs qu'on peut retrouver dans, euh, la, sur le site de Vive Internet à remplir avec une petite, un petit explicatif et ils vont vous renvoyer ça par mail et ça ira très bien. Euh, D'autres collègues euh, préfèrent qu'on se retrouve euh, autour d'une table et qu'on discute et qu'on détaille un petit peu les actions qui ont été faites et euh, qu'on rentre dans, dans le détail. Dans les deux cas, moi j'utilise un fichier de traitement de texte tout simple à euh, noter avec les différents éléments que je m'attends à devoir euh, renseigner à l'intérieur des, euh, des champs. Et euh, du coup, ça permet en fait, de, euh, de discuter et euh, d'alimenter la, la discussion pour obtenir le maximum d'informations. Cette euh, démarche de recensement, elle est, elle est utile parce qu'en fait, mine de rien, elle permet euh, en un sens d'animer le jeu des acteurs autour du numérique, euh, des acteurs locaux. Et euh, justement, on a des services qui euh, n'avaient pas forcément euh, pensé qu'à côté... Euh, au bureau d'à côté il y avait un autre service qui travaillait sur les mêmes thématiques et dans le cas de Gentilly on a eu par exemple euh, un partenariat qui s'est euh, lié entre le cyberespace le pn local et euh, le CCAS retraité pour travailler sur euh, l'accompagnement aux démarches en ligne auprès des seniors donc à Gentilly on a préféré centraliser la candidature avec un seul référent c'est si possible de faire autrement et en tout cas, dans euh, mon, mon cas particulier, j'ai un seul euh, document qui contient tout. Euh, ce document, euh, je trouve très utile d'avoir un sommaire qui permet aux euh, collègues de pouvoir naviguer plus facilement dessus. On peut évidemment faire des chercher remplacés. Et c'est particulièrement utile quand on a besoin de faire des mises à jour qui ont un caractère transversal et qui vont toucher plusieurs fiches. Euh, c'est aussi utile pour euh, les corrections. Euh, pour les éventuelles validations qu'il aurait besoin de faire. On a besoin de transmettre le document et de faire des allers-retours. Et du coup, on peut transmettre ce document à toutes les étapes. Alors, après, quand votre candidature elle est presque finalisée, euh, c'est intéressant de euh, justement regarder à nouveau sa mosaïque et de s'interroger sur les creux. Euh, euh, euh, Mickaël, est-ce que ce serait possible d'aller dans la section de solidarité de la mosaïque Solidarité, s'il vous plaît. Okay. Très bien. Euh, donc là, euh, donc sur euh, cette section de solidarité, vous avez des éléments qui sont en vert, qui sont donc euh, euh, actionnés, actifs, euh, parce, parce que j'ai euh, réalisé des fiches qui relevaient des différents services que vous voyez en vert. Il y en a un qui est en, en gris, c'est un guide des aides publiques par profil d'usager. Et donc typiquement, quand vous avez ce genre de zone grise, euh, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que euh, la zone est, est grise, donc non active, parce que euh, je ne, euh, on, on ne fournit pas ce service-là, on ne s'est pas engagé dans cette direction-là, euh, ou parce que euh, j'ai rempli la candidature d'une certaine manière une manière de remplir la candidature donc là dans ce cas spécifique qui est très très précis euh, un guide des aides publiques par profil d'usager on l'a ou on n'a pas en l'occurrence à Gentilly on procède autrement donc on l'a clairement pas mais euh, ça pourrait être intéressant pour vous sur des, des thématiques un petit peu plus générales de voir si par hasard il n'y aurait pas certaines thématiques certaines actions que euh, vous auriez référencées sous tel ou tel service, mais qui pourrait éventuellement euh, avoir permis de euh, rendre compte et de, de servir un troisième, euh, un troisième service. Donc, ça, c'est aussi, euh, aussi utile, sachant qu'évidemment, le but, ça n'est pas de cocher toutes les cases, mais de permettre euh, aux jury de euh, d'avoir une, une vision aussi, aussi précise que possible de ce qui se fait en matière de service euh, à l'échelle du, euh, du territoire. Alors, au moment des résultats, et après, euh, il y a un, un aspect qui me paraît important, c'est la composition de la délégation qui va euh, assister à la remise. Euh, cette euh, remise des labels, c'est un, un temps de consécration, hein, bien évidemment, mais c'est aussi un temps de travail et euh, il est très intéressant parce que ça donne des idées. Euh, donc, euh, à la direction de la communication, j'y vais assez systématiquement, mais on peut aussi avoir la DSI, on peut avoir d'autres collègues qui peuvent euh, se, se rendre euh, disponibles. Euh, et je trouve que c'est vraiment important parce que c'est aussi un temps de sensibilisation et de formation pour les élus. Euh, c'est un temps où ils vont se déplacer euh, pour représenter la collectivité de manière officielle et donc, ils sont une sorte de public captif, volontaire, qui va être disponible pour pouvoir participer aux différents ateliers, tables rondes, temps de parole, qui sont vraiment très, très intéressants. C'est aussi intéressant, du coup, de ce point de vue-là, d'associer des élus qui n'ont pas forcément dans leur escarcelle une délégation en, en rapport immédiat avec le numérique, justement pour essayer d'essayer euh, des usages du, du numérique et donner en et enfin, pour finir, euh, c est, c est, ça va sans dire, mais ça va toujours mieux en le disant, euh, c'est important de dire merci. Euh, la communication auprès des, des citoyens, auprès des élus, on va y penser. Mais euh, c'est aussi important de communiquer auprès des services. Des services qui, dans des collectivités euh, de, de grande taille comme euh, gentil, euh, peuvent être assez nombreux, qui ont fait l'effort de euh, transmettre des informations, parfois de rédiger eux-mêmes des contenus, c'est important de, euh, de les remercier et de remercier tous les services. Et, et c'est la, la grande force en fait, du label d'Internet, c'est de, euh, en fait, de montrer que l'Internet citoyen, ce n'est pas seulement des actions exceptionnelles, des coups d'éclat, mais, mais c'est aussi le, le, le travail euh, quotidien de l'amélioration euh, de, de, du matériel notamment qui permet… Euh, au, euh, au, au service d'accompagner euh, les euh, usagers et les citoyens dans les usages du numérique. Et ça aussi, c'est un aspect qui est particulièrement important. C'est à peu près tout ce que j'avais à vous donner comme conseil dans les médias. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, on est facilement perdu mais il y a des gens pour vous. Aider. Merci beaucoup, Magali. Euh, oui. donc je vais Commencez à prendre tranquillement les questions dans, dans le chat. Euh, N'hésitez pas à, à compléter euh, s'il y a des, des angles à éclaircir sur l'une des, des trois interventions. J'aurais peut-être un petit mot à dire. Bien sûr. Hein, je, de, de, comme disait Magali tout à l'heure, il faut remercier. Alors Moi, je la remercie vraiment parce que euh, c'était passionnant ce qu'elle a dit. Si je n'étais pas à Ville Internet, eh bien, je crois que je foncerais directement et c'est vraiment une vraie ambassadrice et vraiment chapeau et merci encore pour votre intervention.